Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de fêtes. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu ou la plupart de ces serviteurs, de ces faux serviteurs, qui accordent l'importance à des fêtes, et surtout à des fêtes qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune origine venant de la Bible. Nous allons retourner justement dans la source, comme nous avons l'habitude de les dire, afin de vérifier justement les écritures, est-ce qu'une fête comme anniversaire, fête d'anniversaire, aurait un fondement biblique ou non Et nous allons voir aussi une fête comme la fin d'année, aurait-elle un fondement dans la Bible ou non Alors avant justement de, de, de continuer, si tu tombes sur ma vidéo pour la première fois, que tu n'es pas encore abonné, je t'encourage de le faire, abonne-toi, d'accord Abonne-toi pour ne manquer aucun enseignement que je partage avec euh, mes frères et sœurs. Et je voudrais aussi déjà vous remercier que vous dire aussi que nous sommes en train de devenir euh, petit à petit une grande communauté grâce à vous et grâce à, à vos abonnements bien-aimés. Donc nous allons lire la Bible dans Galates euh, 4, verset 9. Voici ce que dit la Bible. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Voici euh, bien aimé euh, une question qui nous est posée. Alors, ce qui se passe là, c'est que il y a une contradiction entre euh, ceux qui avaient reçu Jésus-Christ à l'époque. Donc, euh, ça se passe là, euh, dans la ville de Galate, ou chez les Galates. Et finalement, euh, la question leur est posée. Je crois que c'est Paul qui parle. Qu'est-ce qui se passe Vous avez connu Dieu, d'accord Vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Libérateur, ou du moins vous avez été connu par Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe que vous vous attachez, n'est-ce pas, à ces faibles et à ces rudiments des choses à manger. Et vous ne vous arrêtez pas seulement là. Vous êtes en train d'observer les jours, les mois, les années. Comme si Dieu avait besoin de ces choses. N'est-ce pas, comme si le salut était conditionné, n'est-ce pas, à ces choses-là, à ces observations de mois, de jours, d'années, d'années. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai, euh, par la grâce de Dieu, voulu que nous partageons ce verset Parce qu'aujourd'hui, euh, bien que nous soyons dans ce moment de confinement, un moment spécial Et ce qui se passe, c'est qu'on voit des gens, des soi-disant pasteurs, des ces prédicateurs, des faux prédicateurs Et leurs brebis aussi, hein, parce qu'ils ont des brebis Des gens qui accordent d'importance à des fêtes d'anniversaire, à des fêtes je ne sais quoi Bien aimé, aujourd'hui nous allons voir D'où vient cette fête d'anniversaire et pourquoi est-ce que nous ne devons pas accorder d'importance et même ne pas en pratiquer parce que ça n'a rien à voir avec les écritures. Je suis allé faire des recherches bien aimé. D'où vient cette fête d'anniversaire Vous allez voir avec moi, vous, eriez, vous, irez, vous, irez, vous irez chercher, taper dans Wikipédia, dans, dans Google. Vous allez trouver des informations qui sont réelles. Parce que bien aimé, vous savez, avant de lire, avant de commenter, je voudrais t'encourager, toi qui es chrétien. Bien-aimé, ne fais pas la chose parce que tu l'as trouvé dans le monde et parce que tout le monde le fait. Et toi aussi, tu veux t'aligner derrière pour en faire. Sans pourtant connaître l'origine, sans pourtant connaître euh, euh, le pourquoi de la chose. C'est très important, bien-aimé. C'est pour cela que nous avons traité dans le sujet précédemment que la foi n'est pas imaginaire. d'accord La foi, c'est la connaissance, bien-aimé. Il faut que tu connaisses pour croire. Car si tu ne connais pas, tu ne peux pas croire. Et finalement, tu ne peux pas connaître. Cherche à connaître, n'est-ce pas Cherche à connaître et finalement, c'est comme cela que la foi va naître. Dans le contexte de Jésus-Christ, dans le contexte du christianisme, il faut que tu connaisses qui est Jésus-Christ afin que la foi naisse bien-aimé. C'est très important. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est vrai. Voici les gens qui se disent chrétiens, mais qui célèbrent. D'accord À longueur de journée, des anniversaires ne connaissant pas l'origine de cette fête. Elle n'a aucun fondement biblique et ça ne sert à rien, bien aimé, de passer ton temps à fêter des anniversaires. Voici ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, bien aimé. Il dit ceci. Origine des traditions, d'accord Occidentales pour les anniversaires de naissance. Il dit ceci. Les Grecs croyaient qu'à chaque humain, S'attachait un esprit protecteur ou démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Et cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour des naissances de l'individu. Les Romains aussi souscrivaient à cette idée. Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien, de marraine, fée et de saint patron. La coutume consiste, consistant à allumer des bougies sur des gâteaux a commencé avec les grecs. Des gâteaux de miel, ronds comme la lune et éclairés par des cierges, étaient déposés sur les hôtels du temple de Diane. Vous connaissez Diane C'est cette déesse, n'est-ce pas Déesse de la chasse et qui était justement la déesse, n'est-ce pas, de la naissance. La croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire, le pouvoir magique d'exaucer les souhaits, les cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique, particulière depuis, depuis que l'homme a commencé à dresser des autels à ses dieux. D'accord les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire. Elles lui font honneur et lui portent chance. Les suèdes d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante de la fête. Cette croyance prend ses racines dans la magie. D'accord Cette croyance prend les racines dans la magie. Si je puis seulement m'arrêter là, c'est très long. Et vous allez remarquer qu'au 4e siècle, donc en plein feu du christianisme, parce que l'église vient de naître au 1er siècle, selon hein, acte 2, n'est-ce pas Là, dans ces recherches-là, j'ai retrouvé, oh, au 4e siècle, le christianisme a rejeté la célébration d'anniversaire, les considérant comme une coutume païenne. Voilà, bien aimé. Donc, l'anniversaire est païen, avec des origines païennes. Bon, toi, chrétien, qui s'attache à cette fête ou du moins qui observe toutes ces fêtes de fin d'année, fêtes de mère, fêtes de père, je ne sais pas quoi. Tu es où exactement, bien aimé Revenons dans la Bible. La Bible dit que mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau, auxquels de nouveau Voulez-vous servir encore Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Bien-aimé, tu observes les jours, les années. Comment Toi qui as connu Jésus-Christ, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Lui qui a pris ta place à la croix, Lui qui t'a sauvé, qui t'a sorti de ces choses, Comment veux-tu servir encore en observant les anniversaires Il y a des gens, tu lui dis, crois au Seigneur Jésus-Christ, Il n'a pas de temps. Tu lui dis, utilise ta page Facebook pour prêcher Jésus-Christ. Il n'a pas de temps. Mais il a le temps pour observer les anniversaires. Il a le temps pour observer les fêtes de fin d'année. Il a le temps pour observer tout ce que le monde est en train de faire. Bien-aimé, je viens aujourd'hui tirer la sonnette d'Allah. Arrête et réponds-toi. L'anniversaire a des origines païennes. Elle tire son origine dans la magie. Bien-aimé. Et hey, ça n'adore pas Dieu, il y en a qui se cachent derrière pour dire nous ne nous fêtons pas comme le monde Nous c'est un jour spécial où nous voulons adorer Dieu Mais bien aimé je vais te dire aujourd'hui que l'adoration c'est tous les jours C'est pas seulement le jour de naissance, d'accord C'est pas seulement le jour de naissance, en faisant ceci tu es en train de perpétuer cette tradition que nous venons de voir n'est-ce pas Et finalement, tu es lié d'une façon ou d'une autre à un démon que tu ne connais pas. Parce que tu célèbres cette fête sans connaître l'origine, sans connaître l'importance. Réponds-toi bien-aimé, pasteur, fondateur, toi qui fêtes chaque année tes anniversaires. Il y a un là, euh, on était au pays, n'est-ce pas À cause de son anniversaire, je vous dis à cause de son anniversaire. Le monsieur, il a des boutiques partout dans le Congo. Et qu'est-ce qu'il fait pendant son anniversaire, il envoie ses lieutenants, c'est comme ça que je les appelle, hein, ses sous-pasteurs. Ils vont collecter l'argent, d'accord, avec, avec un évangile trompeur, en disant que c'est Isaac qu'il faut s'aimer, n'est-ce pas Vous avez besoin de la bénédiction du patriarche Il va collecter des millions, des millions, bien-aimés, pour célébrer l'anniversaire. Voici une abomination qui est rentrée dans l'église, comme on l'a dit. Une secte pernicieuse, alors que autour de lui il y a des gens qui souffrent, alors qu'autour de lui il y a des gens qui n'ont même pas un dollar, qui n'ont même pas un euro pour se nourrir, mais lui va prendre tout cet argent pour se faire plaisir, pour se faire plaisir parce qu'il veut fêter l'anniversaire. Oh peuple de Dieu, réveillez-vous Nous vous disions ici, sortez des milieux d'eux. Ils ne sont pas envoyés de Dieu, ce sont des envoyés du diable. Vous venez de voir que cette fête n'a aucune origine biblique. Les deux anniversaires qui sont cités, je vais vous dire. Les deux passages qui, retrouvent, qui se retrouvent dans la Bible, dont on cite l'anniversaire, d'accord? Il s'agit premièrement de Genèse, Genèse 40, à partir du verset 20, dans, dans l'histoire de Joseph. Hein? Là où Pharaon va fêter son anniversaire et finalement le, le songe de Joseph qu'il avait fait en prison s'accomplit. Et le deuxième euh, verset qui parle d'anniversaire dans le Nouveau Testament, c'est dans Marc 6, 21, d'accord Là où on va couper la tête euh, euh, de Jean-Baptiste après que euh, la fille d'Hérodias ait dansé devant Hérode. Et vous allez remarquer, bien aimé, que les deux personnalités qui ont fêté l'anniversaire qui se retrouvent dans la Bible étaient des païens. Et c'est normal qu'eux y fêtent parce que cette fête, elle est païenne. D'accord Nulle part ailleurs, aucun apôtre de Jésus-Christ n'a fêté son anniversaire, ni Jésus-Christ lui-même n'a fêté son anniversaire. D'où viennent ces choses bien aimés Elles viennent du monde, elles viennent du monde. Sortons de ces choses et revenons au Seigneur, revenons au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, le salut est plus proche de nous que quand nous avons cru bien-aimés. Le temps n'y est pas de satisfaire son corps, le temps n'y est pas de passer son temps. À satisfaire le corps. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains. Alléluia. Romains 13, Romains 13, verset 11 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livronneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Oh le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà bien aimé. Le salut est plus proche de nous que quand nous avons cru. Le temps n'y est pas de prendre soin du corps, bien aimé. Voici comment pratiquement toute une ville est partie. Plus de 26 000 personnes en France sont mortes. pour ne parler que de la France, bien aimé. Toute une commune est partie. Tu penses que oh, la mort ne provient pas Tu penses que ceux qui sont partis, ils avaient programmé mourir d'une telle, telle épidémie, d'une telle pandémie. Non Réponds-toi, faux pasteur, toi qui fêtes chaque année continuellement les anniversaires. Toi, chrétien, qui te, qui te dit chrétien Ton Facebook, tu l'utilises pour venir nous poster des photos presque nues, hein? des photos d'anniversaire. Et ce qui m'indique de plus, c'est que vous associez ces photos des nudités, ou presque, avec des mentions comme Dieu est au contrôle, ce que Dieu a dit, personne ne peut s'opposer, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimés, revenez au Seigneur, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'anniversaire, mais si tu ne fêtes pas l'anniversaire, même en plein confinement, bien aimé les gens s'arrangent. Pourtant, on nous demande de respecter des mesures barrières, mais même en plein confinement, les gens s'arrangent. Pour fêter l'anniversaire. Oh, la religion. Oh, les gens du monde. Vous avez, vous avez le temps pour les anniversaires. Vous avez le temps pour les fêtes. Pour réjouir le corps. Vous n'avez pas le temps pour Jésus-Christ. Il frappe à votre porte. Toi qui me regardes aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo. Réponds-toi. Réponds-toi. Mais si tu ne fêtes pas une année l'anniversaire. Ça te fera quoi si vous ne célébrez pas la fin d'année, ça te fera quoi Oh, peuple de Dieu, revenez au Seigneur. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Euh, Aujourd'hui, bien-aimés, l'anniversaire n'a aucune, aucune origine chrétienne. Sortons de ces choses. Toi qui continues à fêter, ce n'est que pour la jouissance du corps. Nous venons de voir dans Romains 13. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le temps n'y est pas, bien-aimé. Le temps n'y est pas. Vous voyez, c'est actuellement ce qui s'est passé au temps de Noé. Les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se réjou réjouissaient. Mais Noé est en train de construire le bateau. Est-ce que tu as déjà pris ton ticket pour le bateau? Est-ce que tu t'es préparé réellement pour rencontrer le Pou? Bien-aimé, nous sommes en train de nous acheminer, de nous acheminer petit à petit comme on vient de voir. Le jour est en train de se lever, n'est-ce pas Nous sommes en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Bien-aimé, aime le Seigneur Jésus-Christ de toute ton âme, de toute ta force. D'accord Et aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est le temps de nous réveiller en fin de sommeil. Lève-toi, l'anniversaire n'est pas nécessaire pour ta vie chrétienne. Lève-toi, bien-aimé, la fête de fin d'année n'est pas nécessaire pour ta vie chrétienne. Lève-toi, bien-aimé, la fête de mère, la fête de père, que sais-je encore. Toutes ces choses n'ont aucune importance pour toi, chrétien. Réveille-toi, réveille-toi et reviens au Seigneur. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Partage cet enseignement avec tes frères et sœurs. N'hésite pas de le partager bien-aimé et abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Mg Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, je vous retrouve très bientôt.